Je passe, le je passe, le je passe. le c'est C'est C'est N'est-ce pas que je veux blender Fais blender Fais blender Fais blender Fais blender Fais blender Fais blender Fais blender Fais blender Fais blender Pour barrière He did. He did. la bon, cool. est ça, mais Tu fais, du fais un stagnant Tu fais commencer c'est pas un stagnant Tu fais stagnant Tu fais. Tu fais un stagnant tu fais la mer, la tu fais instantan. La tu fais, la mer tu fais Tu ce que tu fais pendant stagnant Mais Dieu vos instantan et tu fais. Ok, tu fais pendant Tu fais comment c'est pendant Tu fais comment c'est Tu fais comment c'est pendant Yes, tu fais comment c'est pendant tu fais comment c'est qu'on fais c'est c'est je fais pendant ces conditions, voilà. Je fais... Nous obligés à abriter, non Nous obligés à coucher Nous obligés à coucher Nous obligés à coucher Nous obligés à coucher, coucher Tiens on a tiré une balle, une balle, une balle à chauffer, balle à tout le monde est obligé à buter, obligé à abriter, obligé à abriter. C'est vrai, c'est Hey!